Dans cet élément vidéo, nous allons parler un tout petit peu des pompes euh, submersibles que nous mettons dans les forages pour l'irrigation. Il y en a plusieurs sortes, hein. il y a les pompes monophasées, il y a les pompes triphasées. Mais en général, quand nous on fait des installations solaires, nous utilisons un courant alternatif euh, qui vient du courant direct des panneaux solaires ou des batteries. Et ce courant-là, il est transformé par un convertisseur en courant alternatif 220 volts. Bon, et c'est un courant monophasé. Sinon, c'est connu que dans la pratique, les moteurs euh, triphasés euh, qui, lorsqu'on les branche directement, se mettent à tourner sans, à cause des trois phases qui sont décalées, euh, n'ont pas besoin d'accessoires. Mais quand on arrive aux pompes monophasées, dès que la puissance atteint, hein, la puissance du moteur atteint un certain degré, on voit que le commerce propose euh, parfois des pompes qui ont des... Euh, condensateur, euh, donc des capacités vous savez bien que les pompes monophasées pour démarrer là euh, si vous ne mettez pas de condensateur le moteur il se met à vibrer parce qu'on n'a pas créé de décalage de phase mais c'est le moment initial seulement dès que ce moment initial on a pu le rompre par avance avec un condensateur par exemple et eh bien ça se met à tourner donc il euh, n'y a pas de problème en ce moment le condensateur doit se déconnecter un, on appelle ça un condensateur de démarrage Bon. Et il y a des condensateurs qui accompagnent le moteur durant tout son fonctionnement. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin dans les pompes à moteur monophasé. Donc, quand il s'agit de petites pompes, souvent ils proposent des pompes avec le condensateur intégré. Et donc un switch, si vous voulez, un interrupteur, qui laisse que lorsque la pompe est démarrée, et va déconnecter tout de suite. Par retour FEM, va déconnecter le condensateur et la pompe tourne. Mais parfois, on propose aussi, surtout quand le, la, la puissance augmente un peu, hein, autour de 2,2 kilowatts, 3 kilowatts, certains proposent sur le marché, euh, des pompes avec euh, un condensateur externe. Hein, et il faut donc dans ce cas-là jouer des artifices, placer, donc, euh, c'est facile à faire, hein, euh, mais je vais vous montrer tout de suite euh, que, en fait, ça a des limites. Et donc, on fait passer les fils. Euh, par ce condensateur avant de brancher sur le secteur monophasé pour que ça tourne. Bon, euh, De notre expérience, nous déconseillons fortement cela. Nous avons sur notre plateforme d'irrigation à Cambouin-Saint euh, plus de 20 ans d'expérience, euh, ces condensateurs, quand ils sont placés à l'externe comme ça, et qu'il n'y a pas un boîtier spécial qui fait qui, qui, fait le, qui, qui, qui déconnecte en fait le condensateur lorsque le, le moteur a commencé à tourner, et qu'on le branche directement, donc il va rester là, toujours pendant le temps de fonctionnement du moteur, il va être le premier à se gâter. Bon, quand c'est en ville, il n'y a pas de problème, euh, on peut le changer facilement. Mais lorsqu'on se trouve au village, avec ce que nous on a comme expérience, euh, les agriculteurs, nos paysans, ils vont passer 2, 3, parfois 4 semaines avant que cette panne, puisque si le condensateur, il explose, d'ailleurs il peut exploser, je n'ai pas dit ça, en tout cas... S'il dysfonctionne, s'il s'arrête, il est gâté, la pompe est arrêtée. Et imaginez donc une grande production sous irrigation comme ça, et puis ça s'est arrêté. Donc nous, on essaie d'éviter ça. C'est pour ça qu'on ne le conseille pas. C'est faisable, mais on ne le conseille pas. Et dans nos projets, nous, nous déconseillons fortement ces condensateurs externes. Par contre, quand le fabricant intègre le condensateur à l'intérieur euh, du moteur, hein, plus précisément, en tout cas dans une position dégagée par rapport au moteur, et eh il met le switch. C'est-à-dire, dès que le moteur démarre, le condensateur est déconnecté jusqu'au prochain démarrage. Et là, on prolonge la durée du vide. Toutes les pompes que nous avons utilisées ici sont comme ça. Et quand nous proposons des projets, c'est comme ça. Alors, donc, il y a un modèle euh, de... justement, de pompe euh, euh, monophase démarrage direct. Ce modèle-là, c'est justement de celui de 2,2 kW. Alors, certains commerçants vont jurer que ça n'existe pas en démarrage direct, c'est-à-dire avec condensateur intégré, mais ça, c'est un modèle, justement, on voit, c'est bien monophasé, M là pour monophasé, et 3 kW, bon, euh, 120 litres par minute, on voit que, euh, à la profondeur, ils ont donné différentes profondeurs, hein, 67 mètres, hein, 67 mètres, un débit de 60 litres par minute, euh, à 60 mètres, euh, un débit de 120 litres par minute, et à 25 mètres, 210 litres par minute. Bon, nous, on est intéressé par euh, le chiffre autour d'une profondeur dynamique d'eau de, dans le forage de, 100, de, de 60 mètres. Bon, ce qu'il a largement, à 120 litres par minute, nous donne largement au-delà de 5 mètres cubeurs. Ça approche même les 7. Alors, donc, ça, c'est une pompe qui convient. Euh, c'est intéressant de voir en bas euh, le moteur qui est là. Est bien le type euh, monophasé et submersible bon donc euh, 3 chevaux et puis 220 volts bon, après il y a d'autres détails hein, qu'on donne et c'est une pompe bon euh, en général euh, assez haute assez donc c'est ça que nous recommandons et vous pouvez voir le fil il y a pas de doute. mais les questions de fil souvent ça fait l'objet de débat c'est pourquoi nous insistons pas trop sur ça euh, mais ils le décrivent hein. euh, le bleu par exemple c'est le neutre et le marron il le décrit bien là, hein, sur le corps de la pompe même, on le voit, il décrit, Voilà, qu'est-ce qui fait quoi. Euh, donc le marron est celui qui amène la phase, quoi, la seule phase. Et le jaune-vert, en fait, c'est la terre. Voilà, donc nous voulions attirer l'attention de, de chacun là-dessus, parce qu'on est préoccupé par l'installation d'équipements euh, qui soient durables hein, dans nos monde paysans. Pour quiconque qui a côtoyé longuement le monde paysan, on sait qu'on a intérêt aujourd'hui à installer des équipements durables. Sinon, euh, il y a eu beaucoup d'expériences de projets qui sont venus installer euh, du matériel. Et puis, euh, 3-4 mois après la fin du projet, parfois on va dire six mois, et bien tout tombe à bout. On ne souhaite pas continuer avec ça. Donc, nous sommes très exigeants à la matière et nous souhaitons que tous ceux euh, qui regardent en tout cas ces vidéos aient la même exigence en matière de qualité et de durabilité équipements donc sur ce nous allons regarder donc un test sur cette pompe justement pour voir que ça tourne bien euh, justement sans condensateur on va brancher ça on va placer ces deux fils là directement dans les trous par exemple d'une fiche de courant et on va brancher et on verra ce qui va se passer donc là on voit que la pompe elle est, elle est assez haute et celle là on va le montrer intègre directement le le condensateur à l'intérieur donc c'est un démarrage direct on n'a pas besoin de faire d'autres bricolages là-dessus donc voilà le fil qui descend de la pompe le fil voilà et qui vient se brancher direct il n'y a pas d'auxiliaire ici ça, ça aurait pu être une prise bon, pour les besoins du le test on a mis tout simplement directement et nous allons mettre en marche hein, euh, voilà sur le secteur on va faire descendre la pompe à l'intérieur on va faire descendre la pompe voilà, on pose délicatement, vous voyez qu'on a mis aucun aucun auxiliaire, hein? aucun dispositif auxiliaire. Et voilà, donc le bout du fil il vient là. On va le brancher directement là. Oui, voilà, donc elle va brancher. Dès qu'elle branche, vous voyez, elle jaillit. On le voit donc. Démarrage direct. Et l'eau baisse, l'eau baisse, jusqu'à la bouche d'admission. Et puis ça va se mettre à barboter. Voilà, on va arrêter, ça c'est la bouche d'admission, on arrête. Mais cette, cette pompe fonctionne à merveille, c'est un démarrage direct, il n'y a aucun dispositif supplémentaire,